Bonjour, je suis Aimé conné responsable marketing digital au cabinet AMP. Alors, je fais cette vidéo aujourd'hui pour deux catégories de personnes. La première catégorie de personnes, ce sont les entrepreneurs qui se sont lancés en entrepreneuriat. Vous avez créé votre produit, vous êtes aujourd'hui sur le marché et vous n'arrivez pas à obtenir beaucoup de clients. Et pour vous, ce sont les concurrents qui sont déjà sur le marché qui font que vous n'arrivez pas à obtenir des clients. Donc, vous recherchez aujourd'hui des stratégies pour pouvoir supplanter les concurrents, obtenir des parts de marché et tout ça. Deuxième catégorie de personnes, ce sont les personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Vous avez peaufiné votre projet en 2021. 2022, vous projetez de vous lancer et vous cherchez des stratégies pour pouvoir analyser la concurrence, obtenir des parts de marché. Vous savez déjà même ceux qui sont sur le marché comme concurrents, vous les indexer, etc, etc, etc. Donc, vous craignez la concurrence, vous vous demandez comment obtenir des parts de marché et tout ça. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer la recette du cabinet AMP pour gérer, pour distancier la concurrence. Depuis bientôt 10 ans que nous sommes implantés hein, sur le marché ivoirien dans la formation de, de l'entrepreneuriat et du marketing. Alors, très tôt, le cabinet AMP s'est rendu compte que nous sommes dans un marché neuf. C'est comme vous arrivez dans un barrage pour pêcher et puis vous vous rendez compte que vous êtes le seul pêcheur. Voilà, donc c'est un peu ça. Le cabinet AMP s'est rendu compte qu'au début, euh, on est dans un marché neuf. C'est pas comme aux États-Unis où 80% de la population est dans le domaine privé où la concurrence est rude, avec des techniques marketing vraiment pointues, avec des spécialités. Par exemple, en Côte d'Ivoire, on est dans le domaine de, du marketing et de l'entrepreneuriat, mais aux États-Unis, vous allez trouver dans ce même domaine-là des personnes spécialisées dans le marketing de l'anglairie, la, de, de des personnes spécialisées dans le marketing de l'immobilier, des personnes spécialisées dans le marketing de la formation. Voilà. Donc, ce n'est pas comme ça. Et en Côte d'Ivoire, c'est tellement neuf que quand nous-mêmes on se fait des formations, il y a des personnes qui nous poussent à faire des formations même qui ne sont pas forcément même de notre domaine. Qui nous poussent à aller même au-delà de ce qu'on avait défini. Tellement qu'ils n'arrivent pas à trouver des spécialistes de ces domaines là Voilà. Par exemple, chez nous, les gens viennent nous demander de manière régulière, est-ce que vous allez faire des, des, des études de marché pour nous Est-ce que vous allez faire des événements pour nous etc. etc. alors que le cabinet MP n'est pas spécialisé dans ce genre de choses-là. Tout ça pour dire que le cabinet MP s'est rendu compte dès le début que nous sommes dans un marché neuf. Deuxième des choses, c'est qu'en matière d'entrepreneuriat de, en Côte d'Ivoire, on s'est rendu compte que, mis à part les grandes firmes, toutes les PME, toutes les PME ont, peu, ont une communication faible, en fait. Voilà, je vous explique. Par exemple, vous êtes implanté à Abidjan, comme le cabinet AMP, Vous n'êtes vous pas connu à l'intérieur du pays. Même pas forcément à l'intérieur du pays. Même à Abidjan, il y a beaucoup de personnes qui ne vous connaissent pas. Ils ne savent pas le produit que vous vendez. Ils ne vous connaissent pas. Je prends mon cas. Moi, je suis au cabinet AMP. Quand les gens me demandent, mais où est-ce que tu travailles Mes parents me demandent, mes amis, tout ça. Quand je leur dis cabinet MP, la question qui, qui suit, c'est, euh, mais vous faites quoi comme activité Je suis obligé de leur expliquer que le cabinet AMP, c'est un cabinet de formation en entrepreneuriat, en marketing, etc. Mais pourquoi est-ce qu'ils posent cette question Parce qu'ils ne nous connaissent pas et vous êtes nombreux comme ça à ne pas être connus. Donc, le cabinet MP s'est rendu compte de ça, mis à part les grandes firmes où la communication est vraiment étendue sur tout le territoire national, avec euh, partout, en tout cas, où y a, les gens ont accès au courant, ils sont connus et tout ça. Mais à part ça, les PME, là, on n'est pas connus, on ne nous connaît même pas. Vos voisins ne savent pas où vous travaillez. Voilà. Donc, avec ces deux éléments-là, le cabinet MP s'est rendu compte que Mieux vaut ne pas se concentrer sur la concurrence parce qu'il y a beaucoup d'autres choses à faire encore dans le domaine plutôt que de se concentrer sur la concurrence. Dans le cabinet MP, ne n'analyse pas la concurrence. On n'analyse pas la concurrence. On ne se concentre pas sur les concurrents. On ne sait même pas qui sont nos concurrents. On ne sait pas qui sont nos concurrents. Je me rappelle qu'une fois, il y a un monsieur sous nos publications qui a écrit Ah, je vais me lancer en entrepreneur en formation, marketing entrepreneur, désormais, donc vous devez vous apprêter parce que vous avez un, un concurrent maintenant sur le marché. Monsieur Hamon, il me rappelle, le coach moi il m'a demandé, mais il ne faut pas répondre, il ne faut pas répondre, voilà. Mais aujourd'hui, je ne sais même pas où cette personne-là est, je ne sais pas si elle continue ses formations. Vraiment, on, on ne se chevauche pas, on ne se chevauche pas. Pour dire que le marché est neuf et vous avez beaucoup de communication à faire. Donc, partant de ces deux principes-là, un marché neuf et puis une communication très très faible, le cabinet AMP a décidé de, de se consacrer à la communication. Ça dit, notre marketing, plutôt que d'être concentré sur la concurrence, notre marketing sera de plus en plus concentré sur les clients. Notre marketing sera de plus en plus consacré sur les clients. Alors, trois choses à faire. Qu'est-ce que je vous recommande de faire? La première des choses à faire, c'est de persévérer dans votre démarche marketing. Persévérer dans votre démarche marketing si votre marketing vous permet aujourd'hui d'obtenir des clients. Même si ces clients ne sont pas, même si ce que vous arrivez à régénérer comme chiffre d'affaires n'est pas suffisant pour pouvoir couvrir les charges, il faut persévérer dedans et il faut amplifier, améliorer à chaque fois les éléments. Il faut faire des diagnostics marketing régulièrement pour voir ce qu'il y a à améliorer dans votre marketing. Voilà. Maintenant, si votre stratégie marketing ne vous permet pas du tout d'obtenir des clients, il faut abandonner la stratégie et puis repaufiner, repenser votre stratégie d'après marketing. Ça vous permettra de pouvoir aller plus rapidement parce qu'il ne sert à rien de partager dans une stratégie marketing qui ne va pas vous apporter de clients. Voilà. Deuxième des choses à faire, il faut amplifier votre communication. Il faut amplifier votre communication. Il faut communiquer davantage sur les réseaux sociaux, communiquer davantage dans les médias, dans la presse, à la télévision, partout où vous pouvez communiquer davantage pour que les gens puissent entendre, voir ce que vous vendez, pour que les gens puissent découvrir votre produit. C'est ainsi que les gens viendront acheter votre produit. Parce que la première règle du marketing, c'est que les gens puissent savoir que vous existez. Si vous n'existez pas, tout ce que vous faites par la suite, c'est zéro. Dernier élément, c'est de rehausser la qualité de votre produit. Voilà, certaines personnes ont entendu parler de votre produit, mais ne sont pas venus acheter simplement parce que votre produit n'est pas de qualité ou bien vous une fois et puis ne sont plus revenus à vous. Donc, il faut rehausser la qualité de votre produit, il faut continuer d'améliorer, continuer d'apporter de la valeur à tous vos clients. C'est ainsi que vous allez pouvoir résister à ce que les gens appellent la concurrence. Parce que jusque-là, en tout cas, pour ce qui concerne euh, euh, la Côte d'Ivoire et, et l'Afrique euh, euh, l'Afrique de l'Ouest vraiment il n'y a pas de concurrent il n'y a pas de concurrent pour les PME le marché est encore neuf il y a beaucoup à faire et c'est vous-même qui devez travailler sur la communication pour vous faire connaître. Alors c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui pour ce qui concerne euh, la stratégie du cabinet AMP pour gérer la concurrence. Donc, premier élément, nous sommes dans un, dans un, dans un marché neuf. Il y a beaucoup à faire, à part les, ceux qui sont dans le domaine comme la banque et tout ça, à part ces domaines là vraiment restreints, nous sommes dans un marché neuf. Deuxième élément, euh, il y a beaucoup de personnes qui, qui sont privées et qui sont dans le public. C'est vrai que beaucoup viennent pour faire des petits, des petits gombos, etc., mais ce n'est pas des business vraiment solides comme quelqu'un qui se consacre à 100% avec tout ce qu'il y a à faire pour son entreprise et tout ça. Donc, les trois résolutions à faire. Première des choses, persévérer dans votre stratégie marketing. Si elle vous apporte des clients, si elle ne vous apporte pas des clients, abandonnez-la, Répensez votre stratégie d'attraction. Deuxième élément, il faut persévérer dans votre communication. Troisième élément, il faut rehausser la qualité de votre produit. Alors, c'est ce que je voulais partager avec vous. Je vous dis merci et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye